bien Salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 19h J'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de Sons of the Forest Et pour le cinquième jour du coup les amis ça fait plaisir Alors je viens de réaliser un truc c'est qu'en bas à gauche On avait <rire> au bord de la plage on a le lit à crafter Et du coup ça va nous embêter pour un petit moment Alors euh, je serais d'avis de, de, de, de casser ce qu'on a fait pour ne plus avoir de problème Bon les amis merci beaucoup infiniment vraiment pour vos retours sur les premiers épisodes et 5000 vues au moment où je tourne cette vidéo, 5000 vues sur le premier épisode, c'est incroyable. Je vous en remercie énormément, merci pour vos petites astuces, vos petits conseils, un petit peu ce que vous avez remarqué. Alors pas de spoil s'il vous plaît, vraiment, si on pourrait éviter le spoil ce serait génial, sinon euh, les modérateurs vont prendre des décisions. Comment ça va Calvinaris C'est pas par là que je veux vote... Eh hey, frérot, tu m'en mets où là Tu m'en mets où Bref, donc voilà les amis, pas de, pas de spoil, je compte sur vous. Alors, on a plusieurs choix pour cet épisode... J'ai des envies et en même temps je sais pas trop C'est à dire que j'aimerais bien retourner à la plage Justement parce qu'il y a plein de trucs que j'aimerais explorer au bord de l'eau Et comme ça on est tranquille Puisque là notre camp ici il est plutôt pas mal En même temps j'ai envie de, de, de voir encore un peu les alentours Je vois qu'il y a une entrée de grotte là-haut et, et je pense qu'on pourrait rentrer dans une grotte dans cet épisode Voilà donc j'hésite à soit aller dans une grotte Euh non mais ça c'est pas bon ça La bête saumon je crois que c'est pas bon Je suis pas sûr euh, donc j'hésite soit euh, à rentrer dans une grotte Ou soit à me promener au bord de l'eau Et je pense que rentrer dans une grotte ça peut être pas mal Parce que ça changera un petit peu des premiers épisodes Donc euh, écoutez Moi je suggère qu'on aille à l'entrée de la grotte là-haut Voilà Et avec la molette je n'arrive pas à zoomer Et dézoomer le, le GPS Ça j'avais vu dans les commentaires Ah d'accord Ok Ah oui Ah c'est là qu'on voit que la map est grande <rire> Si on tourne un petit peu comme ça D'accord. Alors on a 4 points verts qui clignotent un peu aux alentours. D'accord. Dont un qu'on connaît. Hein. Bon bah écoutez. Et on va rentrer dans la grotte là. On va suivre le cours d'eau. Oh ma copine. C'est ma copine. Bon alors et, pas de spoil mais je suis quand même curieux. Euh... Et si je lui montre mon masque. Vous m'avez dit. Alors c'est plutôt pour les méchants. Voilà ouais, ça lui fait peur. Hein. C'est bien ce qui me semblait hein. Bon bah c'est pas... Par contre on a trouvé un petit campement là Alors on va goûter ça c'est quoi Des baies rouges Ah pas bon pas bon pas bon c Quand c'est rouge il faut pas manger hein. Ça c'est... Ça paraît un petit peu logique Hop je reprends ma hache Elle l'inspecte elle, elle, elle quand même Alors qu'est-ce qu'on a là Oh de l'argent Superbe Des petites caisses Mais non mais je suis complètement con c'était là où on était. Euh <rire> c'est notre camp là. Ah, bah oui. Alors, oh non. Et avant de partir, il faut qu'on prenne notre bâche. Et ça, c'est un réflexe que je dois avoir. Ça, c'est un réflexe que je dois avoir. C'est toujours récupérer la bâche. C'est trop important. Euh, si on doit s'installer rapidement quelque part. J'ai un petit peu faim, donc je vais manger. Regardez le poisson, c'est bon. Je peux. Allez, on se fait un petit festin. Oh. Oh. Délicieux. Oh, incroyable! Eh ben écoutez, on va laisser euh, les poissons ici. Parce que là, au moins, ils sont entre de bonnes mains. Personne va venir me les manger, je pense. Allez, let's go! Eh bien, les amis, on va pouvoir directement se rendre à la caverne, donc euh, qui est un petit peu plus haut. Ah, on a des, euh, des vilains. Bon, maintenant, eux, on a compris. Allez, ça dégage. De toute façon, il faut que je m'entraîne. What? Ça, je me suis fait mal. Wow! Faut que je m'entraîne parce qu'on va rentrer dans une grotte quand même. Hein. Reviens! Reviens! Reviens! C'est pas le même gameplay que sur. Ok, bah d'accord. Ah oui. C'est pas le même gameplay sur The Forest, mine de rien. Donc c'est un petit peu. Euh, un petit peu complexe. On dirait pas comme ça. Ceux qui ont déjà mis la main sur le jeu, vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Mais je trouve que les mouvements sont beaucoup plus compliqués pour attaquer, pour se défendre, etc. Donc euh, bon, voilà. Allez, on va suivre le cours d'eau. Bon, madame, je pense qu'elle va quand même rester pas trop loin de nous. C'est un peu curieux Et alors je me pose des questions sur l'histoire Parce que mine de rien Encore une fois pas de spoil Et je vais faire des spéculations On est sur le cinquième épisode Il y en a qui auront déjà terminé le jeu Parce que vous êtes des no-life hein, Et parce que vous ne savez pas savourer Pff, Je suis désolé mais Terminer le jeu euh, en une journée complète Je vois pas trop l'intérêt Donc on va vraiment prendre notre temps Mais Oh c'est mignon ici il Les petites feuilles d'automne Mais je, je, ce, que je, ce qui m'étonne c'est Qui c'est qui, qui m'a fait du mal au début Pourquoi Quand on s'est craché on, on doit chercher des milliardaires disparus pourquoi on s'est craché Un mec nous a tabassé la figure Même s'il doit être lié évidemment à toute cette histoire Et puis pourquoi là il y a cette madame Avec trois jambes Et pourquoi il y a un laboratoire Est-ce que le laboratoire, nous les militaires on était au courant De ce laboratoire ou Alors moi j'avais mes spéculations quand même Que en gros le laboratoire Enfin le laboratoire Parce qu'il y avait le livre du fils de euh, Eric Leblanc Donc euh, protagoniste de The Forest Ça c'est sûr et donc moi, je spécule que ce soit la famille Leblanc qui soit installée ici. En tout cas, le laboratoire, je pense que c'est le fils Timmy qui a élaboré ce laboratoire. Et ça, c'est curieux. Ou est-ce que finalement, c'est nous-mêmes, en fait Est-ce que c'est nous-mêmes, Timmy Bonne question. Très... Euh... Enfin, bref, beaucoup de questions. Alors là, voilà, il y a une, une caverne juste en dessous, là. Mais écoutez, on va rentrer directement, les amis, dans la caverne. Je sais pas comment, comment ça va être. On va prendre notre petit briquet... Ce qui est con c'est que Calvin il nous suit pas quand on va dans les grottes Ah peut-être que là il va nous suivre Peut-être Allez on va voir Et on rentre Mon dieu Ok Alors notre lumière est pas mal On peut toujours faire mieux Par exemple prendre notre Alors ça c'est une lance Moi ce que je verrais bien c'est un petit bâton et évidemment j'ai pas de bâton ah euh, Si j'ai des bâtons Un bâton et du tissu Et normalement avec ça Voilà on peut se faire une petite torche Est-ce qu'il faut mettre de l'alcool dessus Non il n'y a pas besoin D'accord il n'y a pas besoin d'alcool sur le flambeau Bah c'est très bien Donc on va prendre notre flambeau euh, D'accord il n'est pas dans les raccourcis Ah c'est la galère un peu quand même l'inventaire hein. J'ai compris les raccourcis Mais des fois ça veut pas Donc, euh, Il est passé où le flambeau là Oh mon dieu il est là le flambeau mais non ça c'est la lance Ah le flambeau il est à côté C'est un peu la galère Est-ce qu'ils vont changer un petit peu les façons de faire par la suite je ne sais pas En tout cas il y a des mises à jour très régulières Oh oh oui Oh bien par contre il me suit pas Kelvin Vraiment hein Je pense qu'on peut aller se faire foutre hein Alors du tissu à manger qu'on peut manger Visiblement Et Si c'est vert c'est qu'on peut manger hein. Oh On peut allumer ou éteindre Ok nice Une Petite fonctionnalité sympa du tissu on va vraiment prendre notre temps les amis pour fouiller Parce que vraiment je ne veux pas passer à côté de quoi que ce soit Alors ça c'est aussi la spécificité sur The Forest C'est que tout respawn Si tu quittes le jeu et que tu reviens Les items respawnent donc c'est pas mal Parce que si on sait qu'il y a un endroit où il y a beaucoup de nourriture Par exemple si on est en galère on peut toujours un peu glitcher Et c'est vraiment pratique Donc là on a de la conserve Ça c'est pas mal Bonjour monsieur euh, Je n'assens pas cette histoire hein. Je n'assens pas cette histoire est-ce que vous êtes prêts les amis Moi je ne suis pas prêt. Ok. Pas de bruit spéciaux. Pas de méchants en vue. On récupère les crânes. Hein Oula. Bon là je suis, je suis bien visible, hein, ça c'est clair. Et moi ce que je propose c'est d'envoyer. Hop, fusée éclairante. Alors comment on fait Ok. Vers là-bas là. -bas, là. Superbe. Euh... Euh... J'ai l'impression de voir des gens. Ah bah oui Il y a quelqu'un là <rire> Je l'avais pas vu Bon bah écoutez. On va y aller hein On va y aller. On va se montrer gentil. On va récupérer les eaux. Oh c'est une femme au sein nu ça m'avait manqué Ok il y a des euh, chauves-souris Bonjour madame Est-ce que vous êtes gentil je pense pas Bonjour Alors je suis désolé on voit pas grand chose Elle est dans l'eau Ok super bon, on va la laisser tranquille hein. Si elle nous fait rien, on va rien lui faire. Oh putain! Oh merde! Elle est pas toute seule, elle est pas toute seule du tout. Qu'est-ce qu'on a là? Oh merde! On a un homme de chantier. Pas cool. On a un papier, c'est écrit quoi? Photo référence. This is what we are looking for. Ok, donc c'est quelque chose qu'il recherchait. Qu'est-ce que ça ressemble? On dirait euh, un truc très bizarre. Oui, alors là, je t'explique. J'ai un problème. Non, mais arrête! Ok. Quoi Ils sont 3 sur WAM Ils sont 3 sur WAM Et ça ça va être compliqué ça hein. Ça va être compliqué de gérer ça hein. Oh purée en plus on voit rien du tout frère Bon ils sont 3 minimum Mais c'est pas maximum aussi hein. Je sais pas comment gérer ça J'ai un pistolet mais euh... Ah c'est vrai j'ai un pistolet hein. Allez 1 1, 2 Elle prend aucun dégât. Elle fait 3m50 la meuf là Qu'est-ce que c'est que ce truc Elle est déformée frère Allez Ouais non là c'est compliqué hein. Je me barre Ah oh, oui non mais ils sont très nombreux en fait Aïe Ils sont trop nombreux Wesh elle fait super peur Non mais là Ok d'accord ok bah les gars euh... Les gars je peux rien faire J'espère qu'ils m'ont pas J'espère qu'il monte pas. Est-ce que j'ai des soins Je ne sais pas. Je peux manger, mais j'ai pas de soins. Achillé, je sais pas ce que c'est, je mange, allez hop. Superbe, ça change rien. Hein. Ah j'ai pas de médicaments. Hein. Est-ce que je tente le pistolet ou pas ah, Le problème c'est que je sais même pas combien de balles j'ai. Attendez. On peut voir combien de balles j'ai ou pas Ah déjà il faut combiner. Bien sûr. Non. Ok J'ai de la grenade Bon allez on va essayer On va essayer tant pis si je gâche mes balles Il faut essayer Oh la la la la Mais quel enfer Quel enfer C'est insupportable On voit rien du tout Oh mince j'aurais pas dû tirer celle là Oh non Bon j'en ai eu un Oh ils sont beaucoup J'en ai eu un headshot Oh là là eh, Je sais pas si ça s'est bien vu sur YouTube. Elle était belle hein. Allez. Oh putain. Ok. J'ai plus aucune santé là. Oh putain Oh non. Oh non, ça, ça c'est atroce. Je suis mort. Ok, alors ça. Si vous voulez mon avis Oh putain On m'a congelé frère Quoi Oh c'est dégueulasse Je reviens parmi les morts Bonjour Ok Euh Ah Bah je vais me barrer non, non, non. Y a mon stuff là. Bouge pas. Je me chie dessus, je suis désolé, je parle pas. Oh non. Qu'est-ce qu'il fait lui La curiosité va m'attirer des problèmes. Je vais me barrer. Hein. Je vais me barrer là, je... Je sais pas où je suis... Oh je suis retour à la case départ c'est là où je suis mort Est-ce qu'ils sont encore là Ah oui ils sont encore là Ah c'est super Bon on est au même endroit qu'avant donc là je vais me faire Bah là voilà, bah il faut que je me bats Eh les mecs désolé hein C'est trop trop dur Vraiment hein Bon ils sont plus que deux je crois hein. Mort Ok Le dernier Le dernier je l'espère Oh, Et on voit rien du tout mais je l'ai eu Alors je, je vérifie les amis je, je, je vérifie si on peut pas augmenter la luminosité Ah Depuis le début les gars Oh non les amis Ah oui mais on est mort presque pour rien là Parce que Ah oui mais il faut un petit peu augmenter quand même Bah oui pour la vidéo je suis désolé les amis hein. Vous voyez pas grand chose Mais là C'est quand même plus intéressant Bon J'espère qu'il n'y a plus personne Alors par là ça va où là Qu'est-ce qu'on a raté Oh mais il y a des médicaments Ah mais on avait des médicaments sur nous Je suis débile On aurait pu éviter de manger De mourir pardon On aurait pu éviter de mourir Mais c'est pas grave Enfin déjà on n'est pas mort hein. On a juste été capturé Par contre là si je meurs C'est fini Donc il faut que je fasse très attention On a une deuxième chance Mais on n'en a pas trois hein. Donc euh, on va faire gaffe Mais c'est bien on, Au moins on apprend de nos erreurs alors, on a quoi, là Ok. Du Shatterton, tout ça, tout ça. Là-bas, ça doit mener à quelque part. Attendez, bougez pas. Ok, je viens de collecter une croix. C'est génial. J'adore les croix, vraiment. Je, je pense que je vais l'utiliser euh, à bon escient. Je pense que c'est comme le masque. Ça doit servir à... Je... Elle est là, la croix. Je pense que ça doit servir à... <rire> ok, c'est peut-être pour... Euh... Ça fait flipper. Euh, je pense que c'est pour les... Les éloigner, les... les méchants. Allez, je reprends la hache. On va continuer par là, hein, peut-être. Ah. Oh. Oh, c'est un cul-de-sac. Visiblement. Ça mais me là, d'être un cul-de-sac. Ok. Du coup, si je retourne là-bas, de là où j'étais capturé, on a un truc bizarre qui nous attend. Donc ça, ça sent pas bon. Non, mais là, il y a... Y a un... Il y, y a un souci. Comment je fais pour passer là Qu'est ce que c'est que ce bordel Mais si j'y vais je vais me faire défoncer là Bon j'y vais ah Quoi J'y retourne pour voir Ok il m'attaque Il m'attaque mais je peux pas passer J'ai pas des explosifs Il me semble attendez j'ai pas des explosifs Ah non j'ai pas d'explosifs munitions de balle Ok il me reste 13 balles Je viens de comprendre où c'était les munitions Très bien Des craquants Ok Oh là là là là On n'a pas d'explosif. C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Qu'est-ce qu'on va faire On est bloqué Alors là les amis Je vois pas ce qu'il faut faire Ouais Ok on peut pas y aller C'est sûr C'est sûr et certain Regardez C'est bon Bah voilà et eh bah ben, on est rentré dans la pire grotte Parce que cul de sac On s'est fait choper pour rien Parce qu'au final on n'a rien récupéré d'ailleurs Alors je passe peut-être à côté de quelque chose Là je veux bien que vous me dites en commentaire Ceux qui connaissent En fait vraiment l'idée c'est de ne pas me spoiler Mais par contre les astuces Dès que je suis passé à quelque part Je veux bien que vous me les donniez Là j'ai rien raté hein. Ouais, Je pense qu'il faut des explosifs Sauf que les explosifs Et eh bah ben, on en a pas encore D'accord très bien Ouais on a tout récupéré Bon il avait pas grand chose hein. Un peu déçu Très peu fructueux euh, Des frayeurs pour pas grand chose Donc les amis on va ressortir Illico On va regarder où c'est qu'on est sur la map euh, Parce que je sais plus vraiment où on est J'avoue je suis un peu dépaysé Et puis euh, en fonction de ça euh, J'espère qu'il fait pas nuit En fonction de ça on va aviser ce qu'on va faire Parce que j'ai pas envie de vous publier cet épisode Alors qu'il ne s'est absolument rien passé. Voilà Oh c'est trop mignon. Est-ce que vous pensez que... Euh, il est où mon arc Alors le temps que je trouve l'arc. Une flèche dans le cul oh, Ok ça suffit pas mais ça l'affaiblit. C'est déjà pas mal. Il fallait que j'essaye. Je suis désolé de lui avoir fait du mal mais il faut essayer. C'est comme ça que les chasseurs euh, s'entraînent. Il est où celui que j'ai blessé je ne sais pas. Bon en tout cas ici c'est très joli là. Hein. Là c'est pareil c'est un endroit où on pourrait s'installer parce que... Il y a beaucoup de passages d'animaux là, visiblement. C'est bien découvert. Euh, on peut boire l'eau ici, j'imagine. Ouais, tout à fait. Et il y a peut-être des poissons, mais je suis pas sûr là. Je suis pas sûr qu'il y ait des poissons. Parce que je vais vous faire une ellipse. D'accord On va faire ça comme ça. De toute façon, je peux pas faire de game mode. Hein, donc je peux pas te cheater, vous inquiétez pas. <rire> on va faire une ellipse. Je rentre au vrai campement qu'on a fait, le premier campement. Pour enlever les objectifs en bas à gauche. Parce qu'ils sont absolument terribles. Et à partir de là on ira au prochain point vert Donc pas le plus proche Mais celui qui est tout au bout de mon téléphone voilà bon, on va faire ça comme ça <rire> Allez à tout de suite mais La map est grande on dirait. c'est vrai que c'est super long à marcher hein. Donc ouais, les amis on va explorer On va euh, marcher le bord de plage Et on va aller du coup là bas Le point vert qui est pile en face de nous On va y aller ça va être euh, Une sacrée mince affaire je sais pas si cette phrase se dit mais en gros on va quand même pas mal marcher, mais au moins on explore et le bord de, le d'océan c'est quelque chose qui me fascine c'est super joli c'est super chouette et je pense qu'on peut trouver des, des trucs assez sympas. donc voilà l'épisode va peut-être durer enfin euh, on va sûrement durer euh, plus longtemps que, euh, que les autres de manière générale j'espère que ça va pas vous déranger au contraire et que vous allez kiffer parce que là je compte vraiment vous proposer un petit contenu sympa parce que jusqu'ici on a quand même juste gâché des munitions et on n'a rien fait de plus Voilà Allez on va remonter le cours de l'eau Oh Attendez On a de la corde On peut boire l'eau là euh, J'en suis pas euh, fan Il y a des bidons partout Ça va être bien pollué hein, Bien dégueu C'est... Allez on contemple un petit peu Voilà Ça c'est fait C'est vraiment chouette Les grands sapins là Alors là je pense que là Il devrait y avoir des trucs assez intéressants non Une plaine comme ça Tiens je vais manger un peu des baies Je peux plus en ramasser là je suis full Donc on va en profiter pour manger les petites baies qui traînent Les petites myrtilles Faut que j'arrête d'appeler ça des baies Voilà Toujours satisfaisant Et on profite on s'en prend plein la vue Là il y a des pierres Mais il n'y a rien Il n'y a que dalle Il n'y a pas de structure Rien à fouiller Bah écoutez on va suivre le chemin là La question que je veux bien Alors peut-être qu'entre temps j'aurai la réponse Mais si jamais... En bas à droite Tous les niveaux j'ai on a, on a bien compris Mais le niveau de muscle je ne comprends pas Est-ce que plus c'est rouge Et mieux c'est Ou est-ce que moins c'est rouge je, je sais pas Allo Ok on y arrive les gars On y arrive euh, Là à tout moment il y a des crocodiles hein. Là à tout moment il y a des crocodiles Non je pense pas il y a des canards je pense pas qu'il y ait de crocodile ici. Donc hein. on peut tranquillement nager. Voilà, on va quand même remonter par... Euh... Allo C'est possible de remonter ou... D'accord. Bah écoutez, c'est pas grave. Moi j'aime bien nager après tout. Hein. Ah c'est mignon C'est très mignon. Calvin. Oh Calvin, il arrive en fait. Calvin, il arrive, il prend son temps mais il arrive à me retrouver. Très bien. Et on commence à se rapprocher du point hein, les gars. Là on se rapproche du point... Et voilà, je... ouais, bon, on y est. Je sais pas du tout euh, à quoi m'attendre. Je ne sais pas, ça va être quoi. Ça se trouve, on va être très déçu. Si ça se trouve, on va finir le jeu. <rire> c'est une fin alternative. <rire> on a, bon bref. <rire> ok. Bonjour. Et vous savez que je me chie dessus. Oh, ça doit être ça. Oui, c'est sûrement ça. Oh c'est la grotte ici là Ok c'est la grotte ici On a... Mais il y a des ouvriers partout hein, sur cette île Il va falloir se poser les questions les amis Pourquoi il y a des ouvriers partout Donc des ouvriers travaillent ici et ils... C'est l'orage Ah oui il y a de l'orage Ah ouais, d'accord Ah bah c'est joli Et eh ben on va s'abriter <rire> On va s'abriter les amis Il est l'heure c'est vite dit parce que là je sais pas où c'est qu'on est là parce que autant la première grotte, notre grotte à nous elle est safe mais là ici je ne sais pas hein. oui je suis même pas sûr ok ok Ok Vous m'excuserez hein, mais euh, Je me sens plus à l'aise Je me sens plus à l'aise à faire ça Ok Bon je, je les ai peut-être un petit peu gâchés Je les ai peut-être un petit peu gâchés Je m'en fous au moins Il y a des pierres qui s'éboulent Oh putain c'est pas vrai En plus c'est les mêmes bruits que dans The Forest Ils sont trop forts Ils sont trop forts ils arrivent à m'avoir Ok bon en fait c'est safe C'est safe et on a une trappe Food Oh là là attendez, bougez pas D'accord on a de la nourriture à l'intérieur Quoi Qu'est ce que c'est que cette histoire oh Mais non Oh, le truc de ouf! Ok, ouais. Ah, euh, oui, alors c'est peut-être un peu moins sympa ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, mais ça a l'air d'être relativement bon. Peut-être des croquettes pour chien Qu'est-ce qu'on a là? Oh là là! Mais il y a des laboratoires absolument partout. Bon, on a bien compris euh, l'idée. Hein. Je mange tout ce que je vois, hein. par contre. Hein, J'en ai rien à péter. Donc, c'est encore une safe zone, visiblement. Oh non, j'aurais pas dû manger. Dommage. On va récupérer simplement. Quoi ah il faut une carte magnétique là aussi Il y en a pas la carte magnétique Oh bordel Et vivement qu'on trouve En fait c'est ça Dès qu'on aura les cartes magnétiques On pourra aller à ces points verts je pense Tout simplement Par contre là c'est pas C'est pas fameux là hein. Ok Et c'est un truc gluant quoi hein. C'est un truc gluant Bon ben voilà ben... C'est une sacrée découverte hein. C'est une sacrée découverte Ok Bon les points verts c'est des zones safe C'est surtout la suite du jeu en gros Donc il faut absolument qu'on trouve la carte magnétique avant toute chose Ah on va peut-être en apprendre un peu plus euh, Voilà qui devrait être intéressant On appelle ça l'artefact 1 Ah bah oui souvenez-vous dans the forest Il pourrait être ce cube Que vous avez trouvé uh -huh. D'accord Bon, ils font des recherches sur cette île. Enfin, ils ont fait des recherches sur cette île puisque là maintenant, ils ne sont plus rien. Euh, superbe. Bah écoutez les amis, <rire> ça fait plaisir. On va s'en arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain épisode, bah, on va tout simplement explorer la map. Il hein. y a rien de plus à faire. En réalité, euh, que se stuffer. D'ailleurs, j'ai perdu mon armure, c'est vrai. Bon, j'avais pas grand chose. On va se stuffer dans le prochain épisode. On va se... Enfin, on va se stuffer quelque chose. Oh, des bananes. Incroyable. <rire> Bref. Oh mon pauvre. On va explorer la map dans le prochain épisode. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas le pouce bleu. J'espère que cet épisode vous a plu. On découvre plein de choses. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.